Le live, mais abonnez-vous un peu et ça fait jour. café. je suis ton caca tintin, puisque tu pas bonne là pour café. comme avant je suis ton caca Ouh, bonjour les amis, c'est monsieur qui fait le dab. Yeah. doc et notre bon vieux H. Doc, on va parler des riches. Non, c'est moi le plus riche. Ouais, mais des vrais riches, quoi. Non, c'est moi le plus riche, ça bon. Ok, ok, t'es riche. On va parler de toi aussi. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon cousin Anonox officiel et à moi, Dog. Marine Le Pen, mais qu'est-ce que tu fais encore là Maman, je fais une vidéo. Tu vois pas Pourquoi à chaque fois, les parents me disent... Mon chéri, tu sais que les riches, ils sont pas toujours heureux. Quoi Ils sont pas toujours heureux Mais pourquoi ça Bah c'est comme ça mon chéri, je l'ai pas inventé, c'est mon arrière-grand-père Jean-Marie qui me l'a dit. Ah oh, ok, je viens de comprendre. Vous allez me dire là, Elon Musk, il est... Comme ça Pourquoi j'ai de l'argent Mais pourquoi j'ai de l'argent Je ne suis pas heureux. Pourquoi j'ai de l'argent Ma fille, pourquoi je... Ah, je sais pas, papa, je constate de l'argent, c'est pour ça. Oui, mais comment se débarrasser de l'argent Je ne suis pas heureux. Ah, bah ben, c'est comme ça, tu bloques-moi. moi, je vais aller jouer à Fortnite. Ma vie est un désastre. Et là, Charlie d'Amelio, elle est... Comme ça. Oh non, maman, j'ai fait le buzz sur TikTok. Oh non, oh non. Sans ma vie. Mais j'ai fait le buzz. Je ne voulais même pas. J'ai juste un TikTok, maman. Ah, bon, je peux rien faire, ma fille. Tu veux un gâteau au chocolat Je vais te préparer. Oui, j'adore, mais maman, tu comprends Moi, je ne crois pas qu'ils sont comme ça. Mais au contraire, ils vont être super heureux d'être riches. Ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent. Mais je ne comprends pas ça. Oh, mais oh hein. Les jeux de mots. À chaque fois, tu trouves un jeu de mots avec les célébrités, mais moi, je comprends pas, par exemple, Trump, oh oh, oh tu t'es trompé, t'as dit le sucette au lieu de la sucette, oh, tu t'es trompé comme Trump, ah mais ça c'est fait avec les jeunes, là c'est le sixième que tu aimes faire, mais alors là, sinon tu vas dans ta chambre, tu vas être puni, ah, punir comme puni le youtubeur, Interview pour les riches. les riches. sont toujours comme ça dans les interviews. Bonjour, monsieur. Je suis là pour vous interviewer. Money, money, money. Mm, mm. Oui, mm, mm. Mm, money. oui, monsieur. Combien d'argent faites-vous tous les jours mm, Money, money, money. Mm, money. Mm, money. Ok, monsieur. Merci pour l'interview. On a fini. Parlons d'un truc sur les riches qui m'énerve. Mais qui m'énerve Est-ce que ça t'énerve, vache doc Ben non, ça m'énerve bon. Ben oui, ça énerve tout le monde, ça. Enfin, la majorité, je pense en Je sais pas. Bill Gates veut créer des puces comme vaccin pour le Covid-19. J'ai dit le Covid-19, COVID il y aura un truc ici, en bas de la vidéo. Mais en fait, on dirait les riches, c'est les rois. Mais on est gouverné par des gens qui ont gagné au loto. J'ai pas raison, je dois. Ben non. Mais non, bien sûr que j'ai raison. Pour de la vidéo. Non, je rigole, viens, viens. Je rigole. Bill Gates et la médecine. C'est quoi Le rapport. Le rapport, le rapport, le, ra, le rapport, le rapport et le rapport. Le rapport et le rapport. Et Kenny West. Politique. Pouh, pouh. Pourquoi je dis pour Je comprends pas pourquoi je dis pour mais vous voulez nous rendre fous! De toute façon, t'as perdu! C'est Biden qui est président! Biden! Biden! Biden! Biden! Biden! Bonjour, je suis le président Donald Trump. Compliqué. Et je vais bannir la chaîne de Spice Dog pour avoir dit que Biden était le président. De madame. C'est moi le président, c'est moi Elle Et chez h vous n'allez plus jamais les voir C'est moi le président ici, c'est moi Je ne vais pas sortir de la maison blanche Je vais boire bon la ça. chaîne de Spice dog euh, Bonjour, c'est de retour moi, Spice Dog. L'autre c'était Donald Trump, Je voulais boire ma chaîne Il y a même des enfants riches Et le pire, c'est qu'ils n'ont même pas mon âge Lui, il a 12 ans, plus grand que moi y a des enfants qui sont riches, ils ont même, même pas son âge. âge Mais non, c'est pas possible En plus que je suis Marine Le Pen J'espère que je réussirai à faire cet effet en moi, je pense Quand c'est tous les riches font une réunion, ce sera comme ça Hey les gens Moni, moni, moni Oui, le moni, oui, le moni est pas comme cool. ça Oh, oui, oui, oui, les riches, les riches Et moi, je m'appelle Western. Toi tu prends tes caleçons sales Et tu ordonnes de c'est moi le président, Donald Trump, le money, le money, c'est pas Joe Biden Tu vas me quitter, c'est Marco Je veux plus te laisser Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter Faites ce que vous voulez Et n'hésitez pas à aller sur le tweet de mon cousin, il est dans la description Allez, allez, tout de suite, tout de suite Et la chaîne annonce allez, tout de suite et moi, site dans la description, allez, tout de suite. Bye. Ah, y'a